Oh. Un travail, les d'autres. <rire> oh. Un HP, un HP. Non, non, non, non, non, Je vais l'interroger pour que tu euh, les infos. Une reconnaissance ici. Je suis à terre. Est je vais mourir, les gars, je vais mourir, il y a un shotgun auto. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Non, non, non. Ouais, j'ai pas pu. My bad. Non, mais t'inquiète, c'est moi qui a avancé trop vite, autant pour moi. J'ai ma revanche. On une deuxième étage. Quel en fait Qu'il a déconnecté Ping nécessaire, d'accord J'arrive, hein, tu me dis où Ok. J'ai compris le. J'ai reçu un. un signal. parfait, moi j'aime pas ça. Ouais, ouais, ouais. Le mec il a ton stream de verre, chaud. T'as repéré des gens Bing, bling, bing, ouais, ouais. Mon ping, et derrière, chaud. On aussi derrière. Vous êtes sur les les tout là. Dans la mienne, dans la mienne, dans la mienne, chaud, dans la mienne. J'arrive, j'arrive. T'inquiète même pas. Mon ping est nul à checker, bling. Non, non, non c'est un piège, c'est un piège, les gars Il Y'en a, a trois croupis. Un knock. Un knock.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 je, je tente de contrôler le truc de, de Charim. Oh merde, ils sont dessus. Tchallah. Non, j'ai fait de la merde. Prenez votre temps, j'ai fait de la merde. De Let's go! Blink, toi t'es maudit gros, à chaque fois il te manque 40 balles, 20 balles. Ouais, je te jure gros, c'est fou. Je l'ai trouvé là. En dessous de toi, Spart. En dessous moi, je suis d'accord. T'as pas entendu un truc? Mmh. Merci. Euh... Non, j'ai mangé moi, en fait. Non, en fait t'avais fait me le dire parce que le son ici marche pas, t'as demandé. Euh, tu es. Euh, tu es. Euh, ok. Je, je retourne vers toi, euh, Blink. En fait, en fait. Ouais on fait l'argent, on te réanime, gros. Ah j'ai mangé, Ah mon... oh, mais je suis trop con, gros, j'aurais dû tomber dessus du coup. Ah mais j'aurais, je serais mort encore, je... Ouais, 3 ça non, c'est pas chaud. Ouais, non, personne. C'est quoi ça Eh, sur vous, ça rampe, ça rampe, ça rampe. Ah c'est bon. C'est oh, de je... gros Tu as le Sur moi ah En bas une oui. Je suis chaud qu'on prenne des risques cette partie. Euh, ah Spart, go. on a assez pour acheter tous les Ok, on réanime, on réanime. Mmh. Recommence Sparte tu, veux. On, a, on a de la thune. Fais, ouais. Réanime et, et ouais, Tiens, je te fais. Je... Je... Tiens, non, tiens non, frérot. Blink Ah, c'est ouais, pas grave, c'est pas grave, go euh, go, split, go juste comme on dit euh, par l'ensemble là. On split c'est ça Ouais. Ok, let's go. Extrêmement les portes. Je vais à la bol là. C'est un mec au colis! Mais non! Putain oh, voilà. ah, mais putain! Ah, t'inquiète! Il est français en plus! Ah, bah ça, moi, c'est mon préféré! C tu, tu, on tue des FR ensemble, gros! Et euh. Je les entends pleurer! C'est moi, tu que ça m'aide à dormir, ça! <rire> Ça tombe sur le bordel. allez, me chercher une chose si tu peux, je te recule. Je, je, je flottais ou quoi T'es là oh Ouais, ouais. <rire> <rire> What the fuck C'est pas ça truc droite. bizarre Ah, je je mort, je Ouais, moi, bah, ça va être compliqué là. On est un team de tryharders sur nous, Sparte. On recule beaucoup. Euh, Spart, mais t'es un malade, Blink T'es un grand malade Dans en un, dans un Je suis avec toi mon frère hein. Une balle, une balle, l'autre, dernier, dernier Nice ping Oh my god Nice pour rêve, jouer oh. T'es un malade gros Ah il faut les sortir chaud, c'est bon ça Non c'est bon, les... Vas-y J'arrive Je vais ah cool. sortir Tu peux faire du bruit Genre parler ou faire un. Euh... Euh, attends, je de remonter par l'ascenseur. Oh Hello boys Hello oh. T'es prêt Ah non Non Non Par oh, derrière Non Non Non Non Non Non Non Non J'arrive j'arrive j'arrive j'arrive j'arrive. Et passerait ça marche. What Là c'est moins faire pas entraînable bon. Oh le fils de pute. Je peux t'aider, CJ? c'est J Il y a quelqu'un matin. Ici ici CJ. J. Il vient il de s'enfuir dans dans ce petit endroit. Juste là il y a un mec. Mort Vas-y je vais affronter oh, okay. ouais. Je pense que je suis du chicken gros Meurs Meurs La cible prioritaire Mission Tiens quand tu reviendras, ça pourra peut-être t'aider. C'est assez gros. pas mauvais pour les fights à 3, faut essayer de se regrouper, on est à 44 les gars. On est de 7 à 60 mais en équipe. faut la finir ensemble, il y a des bons joueurs. Ça me va. Les gars, vas-y, vas-y. Il y a un dernier je peux le faire Il faut juste arrêter, il faut pas... Il y a un dernier Olafar, dernier Olafar. Je viens de sortir le Lui il était bon. C'est mon dernier j'ai un autre drone, fait que tu peux go off un peu. J'ai un drone si un aussi, j'ai un drone aussi. On va pas faire, on pas profiter gauche ou on les tue. On oh les bonnes comme j'ai pas le drone, oh, c'est moi qui le pop, j'ai le pop. La la OK, je suis à ta droite. <tousse> droite. Il y avait un fantôme à ma droite. Like, il like pour toi oh, pas, pas, pas, pas, non, non non non, il était pas fantôme, un une balle dedans. Mais comment Herman revive, le C'est très hardcore. Ah, je sais Ouais, vas-y. Je remets une par dedans. Ça touche pas J'en remets une dedans. Ça touche. Il y a, il y a, non, je dirais que Hermès sort. Non, t'as raison. Il y en a un. Non, est vrai, il est dans l'eau. Je. Ça nous atterrit dans le dos. Ça nous atterrit dans le dos. On tente de nous wipe. On tente de nous wipe. 3 Trois mecs dans notre dos, uh, CJ. La fois qu'on sorte, c'est le moment clutch J'ai la game, frérot. Ouais Spartan on va avoir besoin de toi, je pense qu'ils nous bloquent ces fils de pute oh, oui. ils, Les trois savent où on est exactement, ils ne bougent plus alors qu'ils ont pas de drone C'est à toi ça Ouais c'est la mienne, c'est la mienne juste pour faire diversion Ça me saute dessus les gars Bah ouais, c'est clairement eux en plus. Ah, c'est sûr, c'est eux. Les gars, il faut qu'on arrive à aller en zone. Je suis mort, hein. T'es mort je cache, je reste Moi, un... ouais, moi, je suis mort, il me bah, bah, Vas-y, mon frère, vas-y, mon frère. T'inquiète. Je jouer c est c est de jouer la res gros. par pitié, viens jouer, viens jouer avec moi, frérot. Ah, Ou du... je viens ouais. avec toi. J'ai trop ouais. besoin d'aide, gros. Ah, c'est eux, c'est eux. Je la reste, je la reste. Ils sont ici. Ils m'ont eu, c'est une D5. J'ai pris une D5. Oh, On le cache qui est Gros, je suis full cache. Putain! Ouais, ouais, c'est moi qui ai le plus gros. T'inquiète, je tomberai dans le gars, je te réanimerai. Laisse-moi ton masque, laisse-moi ton masque par terre. Non! Oh putain, ça vient de se fermer. Ah j'te pas pouvoir ok mmh. Non c'est pas possible oh. il, peut, il, va, il va pouvoir sortir de la zone de focus, focus on le reste Désolé, forse, désolé Spartan désolé Sparta okay. D'accord tu, tu me files trois plaques aussi Je te suce Merci On va, on va, on va jouer ensemble On va, <rire> okay. on va jouer les maçons le, le, le, en face de moi ok D'accord Dis-moi comment je peux t'aider Spartan, t'es dans une game monstrueuse. Ah, y'a la sang, y'a la sang. Dans le building je crois. Tiens Spartan, si tu veux des infos mon ref, tiens, allez cadeau. Sniper, sniper sud-ouest. On lui va se faire lui Ouais. Euh, c'est tout des deux, c'est tout des duos Tu l'as la vu sur la tour, tu l'as vu sur la tour, il court. les deux en plein mid-open Oh putain, fais chier, pique quand j'avance oh, Crac à droite, crac à droite 2v1, 2v1, 1 tour 1 tourne, 1 tourne, il court bon. T'as une, une info, Swart oh, Non, il va prendre. Nice, bien joué, nice, t'es eux. Spartan, grosse game, grosse game, grosse game. C'est celle-là qui va nous amener dans le, dans le top 25. C'est celle-là qui va faire que cette nuit, on va réussir à dormir un peu mieux. Je vais faire courir après dans la game par la même team tout de l'angle, c'était chiant. Spartan, en fait, il est aussi bon que moi, plus toi, CJ.